Bonjour tout le vous allez bien J'espère que vous avez passé une très bonne matinée. Aujourd'hui, nous sommes dans le village de Wangani. Wangani, je vous présente l'immersion à Wangani. Le village de Wangani. Allez, c'est parti pour l'immersion à Wangani. Bon live, n'hésitez pas à partager, à liker. alors ici les choses qui fâchent il y a toujours des poubelles euh, Là ici c'est une zone dédiée donc ça va ici boiserie pas mal de boiserie Alors, cette zone, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Mais c'est devenu une petite zone de décharge. ici, comme d'habitude, les gens ils viennent décharger. Hein. Ça, ça ne change pas. On change pas l'équipe qui gagne. Allez, partagez, partagez, partagez les amis. ici on a un centre de, de déstockage un centre de de jet de déchets de, enfin de de jeux ah je vais pas y arriver hein. <rire> un centre de jeu, de jeté de déchets ici euh, comme vous le voyez on a pas mal on a pas mal de trucs on a les carcasses de voitures euh, pas mal de choses ici entassées donc vous voyez ça doit ça fait beaucoup d'années que c'est comme ça ça fait pas mal d'années d'accumulation ici comme vous le voyez <rire> C'est assez triste de voir ça. Donc ici, aussi, c'est pareil. Donc les gens, ils viennent cacher. Hein. Plus, plus on voit pas, mieux c'est. C'est ça le tarif. Plus on voit pas, mieux c'est. Oh. Les images, elles partent d'elles-mêmes. Hein. <rire> J'ai rien à rajouter. Donc on, redresse, on redescend, on fait euh, marche arrière. Hein. petite euh, zone de, de déstockage ici c'est un lieu prévu pour jeter les déchets N'hésitez pas à partager les amis le live. Et ici, on va d'abord quadriller la zone ici. Wangani, les amis, Wangani. C'est assez grand. La zone de décharge des déchets ici vous voyez il y a beaucoup d'accumulation ici on a trop d'accumulation alors ici ça fait plusieurs années d'accumulation vous voyez vous voyez, ça fait longtemps que c'est là. Hein. Ça fait très longtemps. Donc c'est assez triste de voir ça. Assez triste. Wangani les amis, Wangani. Wangani. Partagez, partagez le live, les amis. Merci de partager le live. Wangani, immersion. ici j'ai l'impression que les déchets ici ils n'aiment pas les ramasser donc ça fait des gros tas c'est mais qu'est ce qu'ils foutent hein? avec les déchets ça fait le deuxième tas là troisième tas même c'est trop là wow, mais c'est quoi qu'est ce qui se passe ici là Qu'est-ce qui se passe là? Oui, oui, oui. Ça. Est là. Alors il y a un match de foot ici, et ainsi le terrain de foot. Le terrain de foot de Wangani Alors on arrive sur le terrain de foot d'Orangani de Quelques travaux ici Alors c'est le même tarif ici À Mayotte, il n'y a jamais de tribune Il n'y a jamais de tribune pour regarder les matchs On se pose toujours à l'arrache, n'importe comment Tu restes derrière le grillage comme un mouton euh, voilà c'est pas très cool c'est pas très cool parce que tu' t'apprécies pas au lieu de faire des ouvertures entre les grillages, mettre un tribune pour que les gens puissent regarder les matchs, Eh ben, on peut pas on est obligé de galérer donc